En 2020, nous, nos projets ils sont basés sur trois axes. Le premier, ce sera vraiment la stabilisation des outils qu'on a mis en place via notre Data Lake et la mise en, opérationnelle, la mise en œuvre opérationnelle de ces outils-là. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les métiers pour prendre en main ces produits qu'on a créés en interne et pour derrière, vraiment les utiliser de manière très opérationnelle pour mener des campagnes marketing ou pour prendre des décisions stratégiques. Le deuxième sujet, ça sera vraiment autour de la personnalisation mi canal euh, Aujourd'hui, on a quand même deux directions euh, qui euh, font des campagnes marketing et digitales, que ce soit au niveau de la direction marketing ou de la direction euh, image et communication. Euh, on a tout un enjeu en interne à rationaliser les investissements. On fait sur ces différentes campagnes-là, sur les différents canaux, à mesurer la performance de toutes les campagnes qu'on va mener de manière omnicanale et aussi à personnaliser les messages pour les différentes cibles et personnages qu'on a définies en interne. Et le troisième sujet, ça sera autour de l'activation de la donnée. La data activation, la data orchestration est un sujet prioritaire pour nous, justement pour avoir cette vue unifiée finalement des touchpoints qu'on active et pour derrière fournir le bon message au bon interlocuteur.